Alors, si tu veux te présenter. Bon. Bonjour euh, mesdames et messieurs, je m'appelle Florent Payson. je travaille à l'ESAT de Penautier depuis le 3 avril 2006 en espace vert. Donc j'ai été filmé en train de travailler, donc la vidéo euh, je pense qu'elle va être diffusée. Et euh, donc je suis sous curatel aussi euh, depuis 2005 euh, quand je suis arrivé euh, dans l'Aude. Et on, vous, on va vous présenter cette vidéo qui a été sur un ch chantier à Ventenac à l'ère de jeu. si tu étais arrivé, le maire de Penautier a dit qu'on vivait bien à Penautier. Est-ce que c'est le cas Parce que je crois que tu habites... Ah, oui, je, je, également, j'ai un appartement à Penautier. Et c'est vrai qu'on y vit bien. Merci. Alors, Florent Balisson, on l'applaudit. Vous vous sur... sur un site à Vintonac, l'aire de jeu d'enfants. Ça fait longtemps que vous travaillez euh, Depuis le 3 avril 2006. Et ici, on fait que tondre et passer le rotofile. Ça, c'est à l'ESAT euh... euh, pelontier C'est l'ESAT de Penantier. Qui s'en occupe. Quoi. Et euh, c'est la mairie euh, qui nous paye pour, euh, de Vintonac pour les, euh, le chantier, quoi, pour, pour entretenir euh, des herbés. Euh, euh, et passer le autophile. Être autonome, bah, c'est euh, de pouvoir euh, se déplacer seul, c'est euh, pouvoir euh, vivre seul dans un appartement, euh, euh, savoir faire euh, ses courses tout seul, euh, euh, pouvoir faire des choses sans avoir besoin d'un éducateur. Et ça, c'est l'autonomie. C'est mon but. C'est arrivé? Pas encore tout à fait parce que j'ai encore besoin de quelqu'un derrière moi pour le travail. Mais, euh, mais sinon euh, en dehors du travail, bon, j'aurai toujours une curatelle parce que au niveau des papiers, euh, je les comprends pas encore. Qu'est-ce que tu comprends pas dans les papiers Tu disais les papiers. Bah moi les, pa les papiers c'est tous les, les paiements à faire. Euh... Tout ça quoi, les, les paiements quoi, c'est surtout ça quoi, où aller, euh, euh, où trouver l'endroit, enfin, je suis un peu, euh, j'ai pas trop le sens d'orientation quoi, on va me dire d'aller d'un endroit et puis je vais être à l'autre bout de la ville quoi. <rire> ah donc t'as un problème d'orientation. Oui, ouais, voilà. Ouais pas tant le, le fait de savoir payer, régler Payer, surtout, je sais le faire, mais c'est surtout euh, remplir les papiers et un problème d'orientation où aller, quoi. C'est pour ça que tu vas pas loin dans les voyages Bah, tu... je, je sais prendre le train quand même. Hein. Ça, je, je, je l'ai eu fait jusqu'en Lozère, euh, une, de Orléans jusqu'en Lozère aussi. Bon, j'ai réussi à, en, en demandant, quoi. En demandant euh, de l'aide pour me montrer où aller, quoi. Mais, euh, mais tout seul, sans, sans demander, euh, je m'aurais perdu, quoi. Moi aussi. Voilà. <rire> Et les, quand vous demandez de l'aide, comme ça, les gens, ils vous aident facilement. Oui, ils m'aident quand même, oui. Euh, C'est euh, des personnes qui travaillent, quoi. Euh, je demande, euh, ils, ils, ils m'aident à me diriger à mon train, quoi. Bon, des fois, on n'a pas souvent le temps d'aller demander de l'aide. Alors, on demande aux, aux alentours, quoi. <rire> Ici, ça s'appelle l'envol Ici, euh, oui, c'est l'envol, oui. Les actes de penautier, l'envol. L'envol, c'est l'autonomie, c'est ça L'envol, oh, peut-être, oui. Peut-être dire ça, mais il y, a, il y a aussi avant, on disait c'est athée. Et, et j'en le dis plus, parce que pour montrer qu'on est des personnes plus autonomes, donc avec des capacités comme des personnes pratiquement, on dirait, normales. Tu as pris ton envol depuis longtemps Oh oui. Depuis l'âge de 20 ans déjà, que je suis dans le travail. Ouais, pour toi, l'envol, c'est le travail. Bah, le travail, mais aussi euh, une, euh, ma liberté aussi. Il suffit de, avec euh, avec Monsieur Palisson, avec Florent, on va accueillir. Euh, je vous propose d'accueillir Yannick, qui est à, pas loin. Alors, c'était pas prévu, hein, parce que tout ça, c'est euh, <rire> c'est du, du direct, comme on dit. Tu veux prendre le micro, là Alors, et ben, il, te, il suffit de te présenter tu dis ce que tu veux Yannick Tichan et je travaille euh, à Les Entrepreneurs en cuisine et depuis 2008 et ça se passe bien Alors on va savoir un peu plus si tu, tu as accepté qu'on te filme pourquoi bah, Tu étais d'accord ouais, euh, Oui ben bah pour euh, partager les avis et... Et... oui voilà euh... Bon je pense que euh, il est plus bavard dans hein, le film, si vous êtes d'accord bah, hein, on, on va on va regarder. Tu veux rester là Tu peux rester là s'il te plaît. On ajoute que Yannick fait partie oui. de. Chez vous Oui. <rire> <rire> et, euh, autonome chez vous. Autonome, en fait, ça fait un mois et demi. Un enfin, mois et demi. Un mois et demi que, que, que j'aménageais ici, ouais. Oui, et après on va repartir, d'ici un mois on repart pour euh, avoir un logement, euh, dans un plus grand logement quoi. D'accord. Ouais. Et avant vous étiez où À Penantier. Au... Non, chez moi, au au autonome si aussi, aussi, oui. Toujours autonome au Oui, et euh, j'ai des activités euh, à la MJC Carcassonne, donc du coup euh, j'habite sur Carcassonne, comme ça c'est plus pratique après, euh, pour tous les soirs quoi. C'est l'heure du café <rire> Au début, tout le monde était un peu mais du coup, euh, avec l'aide du travail, euh, ils ont on a okay. fait une grosse réunion avec les parents et tout ça, et, et du coup, ça s'est fait, euh, fait comme ça. Quoi. Qui c'est qui vous a aidé le plus, alors, pour euh, les, les convaincre hein. ben, Au travail. le travail au tra Le travail et la, et la, la gâte, quand j'étais en Curatelle, on avait fait une réunion. Euh, enfin, okay. tout, tout le monde était euh, pour, et finalement, euh, à la fin, tout le monde était pour quoi. Quand j'ai voulu prendre mon appartement, on m'a dit bon, ce serait bien que tu sois sur CuraTel pour essayer de gérer ton budget et tout ça. C'est comme ça que j'en ai assumé, mais euh, finalement, avec le recul, c'est euh, presque, presque quoi. indispensable quoi. C'est indispensable. C'est indispensable. Euh, que j'ai pas, j'en ai pas, ai pas trop besoin quoi. Ouais, voilà. aujourd'hui, ça vous gêne en quoi CuraTel ça, ça vous empêche euh, de quoi CuraTel Ben d'avoir mon budget, de euh, faire des choses moi-même quoi papier, euh, euh, gérer mon argent, euh, comme, comme, comme normalement quoi. Fin, euh. Vous en sentez capable là, Oui, ouais. moi oui. J'essaie de me faire un budget et tout, euh, savoir, bon, mais il va en rester tant, je peux faire ça, euh, ça je vais le garder, enfin, euh, essayer de, co de construire un budget quoi, avec euh, ce que j'ai et puis essayer d'y arriver jusqu'à la fin du mois quoi. Donc toi t'es pour l'expérimentation en fait Oui, oui, qu'il puisse euh, Faire avancer les choses, mais euh, euh, parfois dire quoi. Enfin, euh... Ça veut dire prendre des risques. Ça peut. J'en ai pris aussi, mais ça peut. Ouais. Parce que j'étais encore un tel renforcé, je suis passé un tel simple. Hein. Et bon, j'ai un peu mal géré. Je suis encore un tel renforcé. Et euh, c'est vrai que j'aurais resté euh, normal. J'aurais pu, enfin, pu continuer. Euh quand elle s'est puis à terme, passer euh, en sortir. Quoi. Et ça, c'est toi qui as décidé, euh, c'est pas ton curateur qui a décidé pour toi, c'est toi qui as décidé de revenir... Non, c'est la juge des UTL. Euh, quand on a fait la réunion avec mes grands-parents et l'association j'étais avant, mais, on a décidé de, de, enfin, ils ont décidé de repasser en, en cartel renforcé. Tu l'as bien pris, ça Non. Pourquoi <rire> Ben, parce que... Déjà, au début, tout au début, j'étais contre, donc du coup, euh, ça m'a jamais plu, euh, tout ça, quoi. Donc, du coup, euh, j'essaie je de faire avec, mais euh, c'est dur, quoi. — Et là, c'est la justice, là, on peut pas... <rire> — Non <rire> !— Et vous avez le sentiment que la justice, elle vous protège ou elle vous empêche ?— euh... Non, plutôt qu'elle m'empêche, parce que, ouais, c'est contraignant, quoi. Pour essayer de, de faire les choses soi-même, c'est contre rien, moins. Elle vous a expliqué pourquoi elle avait décidé ça, à la justice euh, Ben parce que. Euh, ils ont vu que j'avais un peu mal géré. Euh, euh, parce qu'il y, y, y a des rendus de compte, tout ça. Donc du coup. Euh, euh, ils ont dû dire, euh, je sais pas combien ils ont pris, mais. Bah, C'était si catastrophique que ça <rire> Oui <rire> oui, bah, je le reconnais en même temps, mais euh, c'est vrai que ouais. Mais c'est vrai qu'avec le recul après, euh... Re -re -re sur de, sur de, sur repartir à zéro, quoi, et essayer de faire les choses soi-même, euh, ça peut être un après, quoi. plus, c'était l'expérience, on apprend. Quand oui. On a fait une, une erreur. Euh... Oui. Il oui. y a plein de gens dans la vie qui font des erreurs comme ça, de compte et tout ça. Ils le font une fois. Ils si ah, là j'ai et puis quand ils recommencent ils ont appris, donc oui. c'est un peu ça, ce que vous revendiquez, le droit de vous tromper, de recommencer Et d'essayer de recommencer, oui. Dans le bon sens. Alors quand tu vois à la télévision que le chef de l'État, tous ses politiques disent <rire> faut faire des économies, ils sont pas responsables, ça te, ça te, fait, ça te fait marrer, non Oui, parce qu'ils euh, font des choses, des fois, euh, pour rien, quoi. Enfin, euh, Inconsidérés euh, quoi. Et alors eux ils sont pas euh, sous curatel Non <rire> Ils devraient <rire> Avec devant les caméras merci beaucoup tu fais partie de, de l'équipe Esat qui nous a accueillis ce matin oui. avec le café l'apéritif à partir de 17 h l'apéritif hein. le verre de l'amitié oui oui oui c'est une tradition un peu lotier, hein. Ah, peut-être il y a Alain avant on, on peut Alain <rire> J'ai dit j'ai dit à Yoann c'est le euh, numéro 4 donc Alain numéro 3 si tu veux venir pour te présenter Non tu attends on laisse le boulot on peut Il veut se... Il veut se débrouiller tu veux tu veux tu veux monter ouais, ouais, non, ça va aller. Tu as un micro et on te laisse te présenter Tu as changé de chapeau ah, ah, par rapport toujours à l'année la... la... dernière, il était de notre couleur. <rire> je me présente, je suis Alain Azalbert, je suis à au... l'ESAP, je suis le la Carcassonne et je suis à... au foyer de Capandu. Et je suis content, mais très content d'être membre de nous aussi. Et je remercie la TPI, <rire> M. Bouquet, François Amargia, qui s'occupe bien de moi. <rire> Je n'ai aucun problème. Il faut se battre pour nous aussi. Vous avez compris, alors. Vous allez parler tout à l'heure. Hein, oui. Vous avez beaucoup de choses à, à dire. Vous avez un programme à la fois chargé mais qui est, qui est aéré. Vous n'allez pas vous ennuyer. Alors, on, on vous conseille de rester jusqu'au bout et d'être là, évidemment, cet après-midi. Alors, si tu permets, Alain, on va t'écouter. Alain, et ça jeune Tu peux t'asseoir là, bien sûr. À côté de Mme Sandra Agnet, tu as de la chance. 2004. Et avant euh, Je vivais avec mes parents à Casillac. Je ne travaillais pas. Ouais. J'ai des périodes de chômage, de travail, voilà. Euh, le mot autonomie, pour vous, c'est important Autonomie, euh, pouvoir être autonome dans la vie active, voilà. Vous vous sentez autonome Oui mais j'aime bien aussi être accomp euh, accompagné. Bon, voilà. Pourquoi Parce qu'il m'est arrivé des choses dans la vie plus tard, euh, avant. Et voilà. Donc je me sens bien, voilà. Mais je me sens mieux depuis que je suis au foyer. Je me suis posé. Plus posé. Je me sentais bien, disons. C'est pas que j'aime pas mes parents, mais bon, ils ont leur vie, euh, voilà, je le comprends. Même ma mère, elle le ressent comme ça. J'avais pas de liberté, je ne pouvais pas mener quelqu'un. Voilà. Après moi, je peux me débrouiller, je prends le car seul, je vais à Carcassonne, je rentre le soir, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, cet accompagnement, oui. c'est quoi sur quel, Dans quel domaine vous avez besoin d'être accompagné euh, Disons, euh, comment expliquer ça euh, pas guidé, mais euh, euh, qu'on me donne des conseils. Faut faire ça, pas ça, voilà. Je me sens mieux, voilà. Et quand tu n'es pas d'accord avec un des conseils qu'on t'a donné, que... Je discute quand même, je discute. Il ne faut pas euh, mettre des barrières. Moi, je le ressens comme ça, mettre des barrières. Pour certains trucs, je suis d'accord, mais d'autres choses, non, voilà. Quand on me permet permis de conduire, elle m'a dit aucun problème. J'ai le permis, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresserait, parce que j'ai un ami maintenant, prendre un appartement avec mon ami. Un compagnon, tu veux dire Un compagnon, voilà. Ça veut dire que la famille... Euh, non, ma ça, famille... La... La... Ça, ça les gênait à la maison ou... Non, mais ils ne veulent pas. Voilà. Je leur en ai fait voir, j'ai amené des cas hein, à, la, à la maison. Alors... <rire> mais je reconnais que c'est ma faute, hein, je le reconnais. Mais qui sait qu'il ne fait pas... De, euh, hein, ne fait pas des bêtises, comme on dit, plus ou moins grosses, Voilà. Et là maintenant, votre liberté affective. Voilà, je me sens mieux. Voilà. Ça c'est le foyer qui te l'a apporté. Oui, ma mère, elle me respecte, elle le comprend bon, maintenant. Il y a un moment de cela. Hein. Voilà. Et donc c'est possible au foyer, d'avoir une vie affective, euh, comme on le dit. Oui, pour le moment on n'est pas. Comment expliquer On n'est pas. Lui le foyer, moi je suis tout le on se voit, on mange ensemble, tout ça. On regarde la télé dans sa chambre, le, le week-end. Ça me va très bien, voilà. On ne pense pas souvent à la, à la liberté affective quand on parle euh, des personnes qui sont dans le, dans le handicap. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, on n'en parle pas. Ouais. Bon Je trouve vrai. que euh, ça, ça doit être important pour plein de personnes handicapées. Avoir une euh, comme une balance à euh, l'affectif. Et vous avez l'impression que les, les structures, comme les foyers. Les associations qui vous accompagnent, est-ce qu'elles le comprennent si avez... Oui, oui, on en a eu parlé. Hein. En plus, j'ai été au CVS à Capandu, donc j'en avais parlé. Les éducateurs le savent aussi, voilà. Je Moi, je ne cache rien, oui, ils comprennent, voilà. Pour dire les choses, ça ne sert à rien de cacher. Ça ne sert à rien. Mais il y a du travail à en faire, encore dans la société. <rire> On va accueillir, alors, Florent, <coughs> Yannick, on va, on va accueillir Johan. Tu veux venir Si tu veux. Bon, on l'accueille. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Monsieur Ongar -Yohan. Je suis président de la délégation gaudoise. Donc, je vous remercie à tous d'être venus si nombreux aujourd'hui. Et maintenant, vous allez découvrir euh, euh, mon film. L'autonomie, voilà. euh, je trouve ça important que, euh, comme ça que, je, que les personnes, euh, les résidents et les personnes en situation de handicap, ont aussi peuvent euh, faire des. Prendre le bus, faire le, leurs courses eux-mêmes. Voilà, l'autonomie, c'est hyper important. Nous avons un couple aussi qui, qui s'est marié en 2010. Et ils ont un salon, ils ont une chambre, un café, ils, ils ont une petite voiturette, ils sortent. Ils, voilà, ils, ils font après leur vie. Voilà, ils, ils préviennent l'équipe éducative et puis après ils font leur vie. Et sur le foyer ça, bon, ça, fait, ça fait 12 ans que je suis là donc euh, je pense que l'équipe éducative m'a apporté assez de, assez de choses donc euh, moi, je vais aller euh, sur l'appartement protégé euh, comme ça je me fais euh, à manger euh, bon, j'ai fait des courses moi-même euh, bon. première étape voilà, c'est ça. C'est difficile de... Euh, vous avez dit que l'équipe, elle vous a amené beaucoup de choses. Elle ouais. vous a permis de, de progresser. Oui, oui, voilà. Mais euh, c'est difficile de les quitter, de se dire je vais prendre un appartement. Ça vous oui. touche peut-être, non Voilà, c'est vrai que j'ai passé, des, moi, passé des, moi, des bons moments sur ce foyer. Hein, j Aussi, il me faut travailler la solitude. En mon défaut, c'est la solitude. Voilà. C'est-à-dire C'est-à-dire que, en fait, moi, je vais sous l'appartement protégé, mais en fait, je n'y reste pas. Je vais, moi, je vais sous le foyer, euh, souvent. Donc, il, il faut que, petit à petit, je, je, me, je me dise « Bon, mais j'habite à Carcassonne, je ne pourrais pas être tout le temps sous le foyer. Oui. » Mais ça, petit à petit, euh, moi, je vais le travailler. Et, voilà. ben, mon rêve, c'est... C'est déjà, plus tard, prendre, prendre mon appartement et puis avoir une femme et puis former une famille. Ça, ça serait mon Former une famille, qu'on ça, après mes enfants, je pourrais leur, leur expliquer ce que c'est l'handicap. Jean-Pierre pour vous présenter. un peu ensemble parce que oui, pas, elle ne va pas oser. Ah, pas... Allez Colette, qu'est-ce que, Allez, Colette, Allez, qu -ce que, que tu veux nous dire c est... C est... Bah, tu dis... oh, Bonjour, si bonjour tu je présente pour notre du CSAC. Je vais Je demandais... Je... Je te demandais s'il y avait vu le film. Et toi, est-ce que tu as vu le film Vous avez vu le film non. non. Toi, tu ne toi, l'as pas vu. Bon, et eh on va le voir. Non. Allez. Vous restez avec nous. Oui, là, on va, on va s'asseoir. Merci de votre attention. Qui a eu le coup de fou euh, -là. Qui c'est qui a vapeuré <rire> Mais aussi hein. Il y en avait d'autres, je suis pas allé aux autres, j'ai rien euh, qu'avec Colette, voilà. Tout de suite, c'était ah évident. Alors, quoi, ah oui voilà, mais... et après j'ai pas changé. Et vous, vous avez... comment vous l'avez vu Vous l'avez vu arriver avec des cartons non, <rire> non, non, non Avec des non. fleurs. Comment non, ça s'est passé Non, il oui, oui, des, des fleurs. Oui, avec des fleurs. Oui, il Il vous a mis les fleurs. Mmh. C'est beau. Et voilà. Ouais. Donc vous êtes amoureux. Oui. Ouais. Vous êtes amoureux et vous êtes dans un foyer. Oui. Et vous êtes libre d'être amoureux. Ah oui, voilà. Ça a été facile Au début, c'était ouais. un peu long pour le préparer, mais après, c'était il fallait s'accroche parce que c'était long d'atteindre vous, avez, vous étiez pressé. Oui. C'est comment votre vie de couple Vous sortez, vous arrivez, vous sortez un peu. Et oui. je me souviens, vous vouliez prendre le bus la dernière fois. Oui. Alors, on l'a en fait. Est... fait on l'a fait. On l'a fait, oui, voilà. On l'a fait. Vous êtes partis tous les deux en oui. bus Oui. Il y a un coin qui s'appelle oui. la Vierge, on va aller manger là. Ouais, on passe dans un petit truc tranquille. Tous les deux Oui. Voilà. C'est une vraie vie d'amour. Oui, voilà. ouais. <rire> oui. Et ouais. Qu'est-ce que, maintenant que, que vous êtes tous les deux ensemble, est-ce que vous vous sentez plus libre qu'avant ah oui. vous osez plus de choses Oui, je l'ai senti, je le senti. Vous avez plus confiance en vous Oui. Vous êtes plus fort à deux. Ah oui, à deux on est plus salue. fort. que Quand on était tout seul, on n'était pas fort. On était tout le temps embêté, tout seul. On marchait tout seul, et on tournait. Quand vous avez annoncé comment ça s'est passé quand euh, au début vous étiez amoureux, il n'y a que vous qui le saviez. Oh vous étiez que tous les deux, vous saviez que vous vous aimiez. Et à un moment, il a, oui, fallu, il, a... il a fallu le dire à, à, à tout le monde, à, oui, voilà, à, à, à, Aux à éducateurs, vos tuteurs, à vos ouais. éducateurs. Oui. oui, comment ça s'est Qui c'est qui en a... vous en avez parlé chacun de votre côté, vous en avez non, parlé, on a parlé non, tous les deux, on en a parlé tous les deux, rien, Pierre, oui, on a parlé tous les deux, avec et après on en parlait avec le Mouillette. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils qu que vous qu ont dit et, On a parlé oui. au chef d'abord et il a oui. dit que ah oui, le il chef, était oui. d'accord oui. et, et elle a dit on va choisir la date avec euh, les éducs et tout ça et voilà. Et après il y a la Thénie qui a dit oui on va le faire et voilà on a fait. Et si vous avez dit non, qu'est-ce que vous avez dit <rire> On aurait fait la tête. <rire> Est-ce qu'ils auraient pu vous en empêcher Non, non, non, ils nous empêchent pas. Ah, là, oui. on est plus libre que là, non. où on était avant. Ou avant, vous dire, j'étais que j'étais à la canardée. On n'était pas livrés. Ah bon Ah non. non. non. Ça me plaît pas. Qu'est-ce qui qu qu vous manquait là-bas Il manquait ouais. le chemin pour rester oui. tous les deux, tout ouais. ça. Non, il y en a, il y en a qui venaient nous, nous embêter, tout ça. Vous avez déjà vu Oh, il y, avait des oui, il y en a qui des jaloux. Oui, il y a du jaloux là-bas. Et ils nous engueulaient, ah. tout ça. Oui. Une alors... personnes qui était aussi en situation de handicap, c'est eux qui vous... Oui, vous voilà. Oui. Ici, on est bien. Donc, est, depuis que vous êtes arrivé ici, ce foyer vous convient bien. Ah oui, oui. voilà. Oui, jusqu'à voilà. va. Oui. Donc, c'est important, l'endroit où on oui. vit. Oui. Il vous manque quoi, aujourd'hui oui, le bonheur, le bonheur. On a trouvé le bonheur, ça y est. Oui. oui. Et si vous aviez euh, un conseil à donner à d'autres résidents, je... je redis, essaye de euh, faire euh, la vie avec ta copine. Parce que euh, tout seul n'arriveras pas, je dirais. Si vous le faites à deux, ce serait bien parce que comme ça, vous, tu sentiras mieux quand tu seras avec ta copine à, à deux. Non pas seul. Parce que seul, c'est l'anguissant, c'est embêtant mmh. Parce que voilà, c'est ouais. seul, oh, on est là, on cherche, oh, on n'a pas trop petite Quand on est seul, on n'a pas trop petite Et quand on est deux, on a l'avantage pour ouais, un jeu, dormir, se laver et tout. Mais vous êtes censé, vous ne voulez pas vous marier Non, c'est mmh. <rire> mmh. pas envie. Je ne sais Là, je vous embête là. je vous embête, <rire> ah, Je ne <rire> ah, sais pas, pas Ah, c'est pas encore. Vous ne savez pas encore <rire> Ce ça serait possible Oui. Voilà. Ça ferait une belle fête. Oui, si ouais, vrai. <rire> J'aimerais bien être invité au mariage. <rire> on, vous, on filmera le mariage. Voilà. Si vous vous mariez, on revient on filme le mariage avec Stéphane. Avec ah, Il faudrait décider l'adresse. Hmm. On laissera l'adresse. Ouais. Peut-être un an ouais. prochain au mois d'août. Et on te voilà. fasse savoir Vous avez le droit Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Vous pas sûr Vous suis pas sûr d'avoir le droit de vous n'arriver voilà. et... okay, Tu me dis dans vos yeux hein Oui, si. Oui. T'as pas rentré chez l'amour hein. Non. Très triste Ouais. C'est beau d'arriver à ce filles-ci, et après on verra le, le reste plus tard. soyez prudent. Ouais, voilà, plus tard par étapes. Ouais. Ouais. Voilà, ouais. Il faut faire, prendre un petit truc par mmh. étape, et après, euh, plus tard, on voit l'avenir la, s'agrandir. C'est la vraie autonomie, voilà. la vraie ouais. liberté, c'est aussi la, ouais. pouvoir aimer. Oui. oui. On est libre quand on peut aimer. Voilà. Te voilà. sentir heureux, au oui. moins, se lever et tout. Voilà. En fait, quand les institutions, tout ça, ils se posent des questions compliquées, l'autonomie, qu'est-ce que c'est l'autonomie pour les gens, comment on voilà. peut leur donner l'autonomie, essayer d'aimer, ouais. essayer mmh. d'aimer la vie, c'est les gens qui chantent et tout. C'est une bonne leçon que vous donne à tout le monde. Oui, <rire> <rire> oui. Ouais. cet après-midi, peut-être tu, tu peux nous dire ce qui va se passer hein, Vous allez présenter un film, nous aussi, je te laisse nous dire. Donc euh, cet après-midi, nous allons présenter un, un film sur, euh, sur euh, la réunion que, euh, que, que nous faisons. Voilà. Donc après, on vous expliquera, ben, euh, vous regarderez le film et ensuite, on vous expliquera le fonctionnement de cette réunion. À avec euh, nos quatre personnes euh, de Joutier. Voilà. Donc voilà, Donc, je vous donne rendez-vous cet après-midi. Merci à tous.